Shalom, shalom, adorateurs, adoratrices, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui du sixième mois de l'année. Nous allons bénir le Seigneur pour ce jour qu'il a fait. Alléluia, Alléluia, gloire à toi Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Honneur à toi, lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, l'alpha, l'oméga, l'ancien des jours. Qui est comme toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi Qui peut se comparer à toi Toi qui as été le premier à nous aimer. Oh Adorateur, adoratrice, élève la voix et bénis le Seigneur pour ce jour. Oui, nous, en, nous abordons le sixième mois à partir de ce jour. Il a commencé depuis minuit. Bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu ce soir. Et je voudrais que tu t'apprêtes, tu que tu te mettes en maillot parce que aujourd'hui ça va chauffer aujourd'hui ça va chauffer aujourd'hui ça va chauffer mettons-nous en maillot mettons-nous en maillot parce que ce soir l'éternel va nous aider à aller dans le camp de l'ennemi alléluia gloire à Dieu Adorateur, adoratrice, dis merci à Dieu. Il est important de reconnaître les bienfaits du Seigneur. Élève la voix et bénis ton Dieu ce soir. Dis-lui merci pour toutes les grâces. Dis-lui merci pour la situation que tu traverses en ce moment. Car après toute situation tumultueuse, il y a une gloire. Élève la voix et bénis Dieu ce soir. Merci éternel mon Dieu, mon roi Toi qui es fidèle Toi qui n'as point changé Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement Je bénis ton nom pour la santé Je bénis ton nom Ô oh, roi de gloire Pour la provision Je bénis ton nom Seigneur mon Dieu, mon roi Pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille Merci pour les adorateurs Merci pour les adoratrices De cette plateforme Béni sois-tu Elohim, El Shaddai Jéhovah Sabaoth Merci éternel mon Dieu mon roi Alléluia, gloire, gloire, gloire Gloire à toi papa Bien aimé la Bible déclare que Sans effusion de sang Il n'y a point de rémission de péché Tu vas prendre une position d'humilité Là où tu te trouves Et tu vas Te présenter tel que tu es à ton Seigneur Moi je ne peux rien faire Parce que moi même je suis pécheresse Il n'y a que lui seul pour nous pardonner, il n'y a que lui seul qui soit juste. Présentons-nous au Père Tout-Puissant, afin qu'il nous dépouille de tout ce qui ne le glorifie pas. Père éternel, je viens devant toi ce soir, tel que je suis. Je ne suis pas parfaite, Seigneur, tu le sais. Ô oh, roi de gloire ce soir, je viens implorer ta miséricorde. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, personne d'autre ne peut me permettre d'avoir accès au trône de la grâce. Il n'y a que toi seul. C'est pour cela que je viens vers toi ce soir, dans mon état, afin que tu puisses, oh Dieu, me nettoyer, me rendre agréable, me rendre pur, Père éternel, parce que toi, tu es un Dieu qui est pur et personne ne peut s'approcher de toi dans un état, ô oh Dieu de saleté. Père, lave-moi ce soir. Purifie-moi de tout péché. Lave-moi de toute souillure, éternel Père Tout-Puissant. Merci, ô oh Jésus. Saint-Esprit du Dieu vivant, viens, viens, viens me laver ce soir. Par ton sang précieux, par le sang qui a coulé à Golgotha, par le sang qui a coulé sur la croix du calvaire, que ton sang me lave, ton sang me sanctifie. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur, Purifie-moi, Yahweh, Purifie-moi, Yahweh. Jésus est mon Seigneur, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi, sanctifie-nous Seigneur. Jésus est notre sauveur, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, oh Jésus, sanctifie-nous ce soir, sanctifie-nous, Père éternel, oh Jésus-Christ de Nazareth, Roi de gloire, que le diable ne trouve rien en nous, oh Père, qui puisse nous empêcher de voir ta gloire ce soir, que le diable, ennemi, ne trouve rien en nous, Seigneur, qui puisse nous empêcher de voir la manifestation glorieuse de ton esprit ce soir. Lave-nous, ô oh Dieu. Purifie nos yeux. Sanctifie nos yeux. Sanctifie nos oreilles. Sanctifie notre bouche, Seigneur. Sanctifie notre esprit. Sanctifie notre corps. Ô oh, roi de gloire, sanctifie notre âme. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Père. Lave-nous de toute souillure. Lave-nous de tout péché, Papa. Ô oh, Jésus-Christ de Nazareth, s'il y avait un élément qui était une tâche qui ne voudrait pas partir de notre vie, qui ne veut pas partir oh, de notre corps, ô oh, Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, il n'y a que toi, ceux qui a la capacité de faire disparaître cette tâche. Ô oh, Jésus, oh Jésus, Dieu de l'Alliance, je t'appelle ce soir à nous sanctifier à nous purifier ce soir. Jéhovah, Jéhovah, j'appelle ton secours, j'appelle ton secours sur nos vies ce soir, afin que le diable ne trouve rien à redire. Oh, Papa, il y avait Dieu. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous lave. Ton sang qui purifie nos oreilles. Ton sang qui purifie nos yeux. Ton sang qui purifie nos bouches. Ton sang qui purifie nos langues. Oh Dieu, ton sang qui purifie tout notre être entier. Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu éternel. Oh adorateur, adoratrice. Invoquons le sang de Jésus sur nos enfants. Invoquons le sang de Jésus sur nos enfants, sur toute notre maison. Élevons la voix. Oh Père éternel. J'invoque ton sang sur la vie de mes enfants. Tous ceux qui sont dans cette maison, Père éternel, Dieu. J'invoque ton sang, Jésus, sur, la, sur chaque vie, aussi petite, aussi petite soit-elle. J'invoque ton sang éternel, mon Dieu. Je les cache, je les préserve dans ton sang éternel. Ils sont cachés dans ton sang, mes enfants, mes petits-enfants sont cachés dans ton sang éternel, mon Dieu. J'aspèche ton sang dans cette chambre dans laquelle je suis, que ton sang, oh Dieu, inonde les quatre points cardinaux de cette chambre, Seigneur. Les quatre coins de cette chambre Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel, merci. Merci. Ton sang qui a du prix, oh, avait Dieu. Merci pour ce sang qui coule pour, oh, « Chakarababababa, yebrakayabashé Oh bien aimé, invoquez le sang parce que ce soir, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Nous allons entrer dans un moment fort de combat. Élevons la voix et aspergeons le sang de Jésus sur tout ce qui nous appartient. Sur tout ce qui nous appartient. La chambre où, vous, où chacune de nous se trouve, je ne sais pas dans quel espace tu es dans ta maison, mais invoque, invoque le sang de Jésus sur ce lieu, invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton sang qui recouvre chaque adorateur, ton sang qui recouvre chaque adoratrice, ton sang qui recouvre chaque enfant de chaque adorateur les enfants de chaque adoratrice, que ton sang les couvre, Seigneur. Nous les cachons dans ton sang éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel, Père Tout-Puissant, pour euh, ce sang qui les préserve. Son sang qui les préserve. Ton sang qui les préserve. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, nous allons parler. Je sais. Le Saint-Esprit est déjà là Nous le, Nous le bénissons pour sa présence Nous le bénissons pour sa présence Nous le bénissons pour sa présence Nous le bénissons pour sa présence Oh Esprit du Dieu vivant Esprit de force Esprit de feu Esprit de révélation Merci pour ta présence La parole de Dieu déclare que là où une ou deux personnes sont assemblées en son nom Tu es présent nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois, nous sommes plus que quatre, nous sommes plus que cinq sur cette plateforme. Oh Seigneur, nous croyons que tu es déjà présent. Nous croyons que tu es présent parce que c'est un rendez-vous avec toi et tu n'es tu jamais en retard. C'est pour cela éternel. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Merci éternel. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Louange à toi, fidélité à toi, honneur à toi, majesté à toi, Saint-Esprit-du-Dieu vivant. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, bien-aimés, adorateurs, adoratrices, lorsque l'initiatrice même de cette plateforme, de ce moment, m'a envoyé un texto pour me dire que je devais conduire. J'ai demandé au Seigneur de quoi est-ce que j'allais parler, de quoi il voulait que je parle. Je ne recevais aucune réponse. Et c'est cet après-midi, alors que j'étais au bureau et j'étais avec des collègues, nous avons commencé à parler du Seigneur. Et pendant que nous étions en train de parler, je priais toujours, je disais, « Mais Seigneur, il est déjà euh, 13h15, on s'en va dans 14h. De quoi veux-tu que je parle, que je partage? Oui, Seigneur, je suis le canal que tu as choisi pour parler ce, ce soir en ton nom. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise de ta part? » Et aussitôt, il y a une de mes collègues qui a sorti un mot. Elle a sorti le mot et puis j'ai sauté. Je dis Ok, ah Seigneur, voilà, tu viens de me donner euh, le thème dont je vais parler. Adorateur, adoratrice, il s'agit de la restitution. Il s'agit de la restitution. Permettez-moi, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il est 21h13. Nous allons commencer avec la parole, parce que nous devons prier ce soir. Et c'est ce qui m'a mis à cœur. C'est ce qui l'a mis à mon cœur. Nous allons prier. Nous allons prier. Ah, il a dit à la servante, euh, pardon, à l'adoratrice euh, Cathy, que je t'ai une prophétesse. Je dis, Seigneur, si c'est si c'est ça mon ministère, alors il n'y a pas de problème. Et ce que je sais, les prophètes ne parlent pas beaucoup, pas prédicateurs. Hein? On va entrer dans ce que le Seigneur m'a dit. Et donc, nous allons parler de la restitution. Alléluia! Gloire à Dieu! Est-ce que tu es là, adorateur? Est-ce que tu es là, adoratrice? Quand j'ai regardé, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ceci comme définition. La restitution, c'est le fait pour quelqu'un de rendre quelque chose à quelqu'un d'autre. La restitution, c'est le fait pour quelqu'un de rendre quelque chose à quelqu'un d'autre je ne sais pas si je me fais comprendre la restitution c'est le fait de c'est le fait pour quelqu'un c'est-à-dire c'est le fait pour moi Mariam de rendre quelque chose que j'ai pris à Georgette J'ai trouvé une autre définition. La restitution, c'est l'action de rendre quelque chose qu'on possède indûment. Le fait de rendre, l'action de rendre quelque chose qu'on possède indûment. Si je comprends bien français, ça veut dire il y a quelque chose que je possède qui ne m'appartient pas et donc je dois rendre cette chose là à la personne je dois restituer ce bien mal acquis au propriétaire j'ai trouvé également cette définition rendre quelque chose à son propriétaire légitime hey, ça ça me plaît trop Rendre quelque chose à son propriétaire légitime Quelqu'une doit se marier Une adoratrice doit se marier Son mariage a été volé Le mariage là est, hein, Elle est le propriétaire légitime du mariage Mais cela lui a été volé Ce soir <rire> ce soir ton mariage te sera restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth j'ai également trouvé comme définition Restituer, c'est rétabli dans son état premier original ce qui a subi des altérations oh ta santé a subi des altérations ce soir ta santé te sera restituée dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth tes projets ont subi des altérations tes projets ont subi des altérations l'intelligence de tes enfants, les études de tes enfants ont subi des altérations. Et ce soir, il y a pouvoir contre pouvoir. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth va te restituer tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui a été altéré. Ce soir, <rire> ça va se savoir. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. On continue. Adorateurs, adoratrices. Aujourd'hui, là. Chanson, oh, tout ça, là. Ça va venir après. Parce qu'il faut qu'on comprenne où on s'en va. La Bible déclare dans le livre de Jean 10 10. Jean 10 10. Le diable est venu pour détruire, dérober, égorger. Le diable est venu pour détruire, pour dérober, pour égorger. Et comment il peut faire ces choses C'est parce que... Nos ancêtres ont posé des actes. Nos parents ont posé des actes. Nous-mêmes, nous avons posé des actes. Il y a eu des alliances qui ont été tissées. Des pactes ont été signés. Par ignorance, adorateur, adoratrice. Tu as pris tes deux pieds. Toi-même, j'ai pris mes deux pieds. Pour aller accompagner ma camarade chez un euh, marabout. Le fait d'avoir mis mes deux pieds là-bas, même si je n'étais pas parti pour moi-même, le fait de l'accompagner, j'ai ouvert une porte, j'ai signé un pacte. Nos parents l'ont fait également. Le, ça a permis au diable d'avoir un droit sur nous. C'est pour cela qu'il peut se permettre de prendre, de voler notre mariage. Il peut se permettre de dévorer notre espérance, nos projets, il peut se permettre d'égorger, il peut se permettre, parce qu'il a un droit, parce que par euh, euh, ignorance, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes, nous avons euh, euh, signé des pactes. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix, qui a payé le prix par son sang coulé à la croix du calvaire la Bible déclare oh Jésus Christ de Nazareth a payé le prix pour que nous soyons nous soyons nous récupérons nos biens tout ce qui nous a été volé Et hey, ah, ce soir nous allons prier nous allons prier. Combien de larmes, adorateur, adoratrice, tu n'as pas versé dans le secret hum? Combien de larmes tu n'as pas versé dans le secret Combien tes oreillers n'ont pas été mouillés, ont été mouillés par tes larmes Tes oreilles ont été remplies par tes larmes sur ton lit. Oh, ce soir, nous allons parler à notre Dieu qui va nous aider. Qui va nous aider. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Car la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole. Et à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Et nous avons également Colossiens 2,14 qui nous dit que par son sang, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, on a fait des choses par inadvertance, par ignorance, souvent même on a, trouvé, on a banalisé. Alors que c'était ce petit truc qu'on n'a pas considéré là. Que l'ennemi a utilisé contre nous. Bien-aimés, adorateurs, adoratrices. Oh, oh, je bénis le euh, Dieu pour Jésus-Christ qui est venu nous sortir de ces choses. Dans Esaïe 49, versets 24 à 25, adorateur, adoratrice, il ne faut pas dire, moi je suis juste. Ça ne me concerne pas. Moi je n'ai. Ne... Hey! Ce que le diable a de toi, c'est parce que quelque part, une porte a été ouverte. C'est pour cela dans Esaïe 49, versets 24 à 25. La parole de Dieu dit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite par le juste échappera-t-elle? Oh, adorateur, adoratrice, j'ai une parole. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus dit oui. La capture du puissant lui sera enlevée le butin du tyran lui échappera le butin du diable le butin du tyran c'est ton mariage ce sont tes projets ce sont les voyages ton enfantement tes entreprises adorateur, adoratrice tu es sûr que là où tu es là, c'est ta place tu es sûr je te dis non. Je te dis non. Tu devais aller plus haut que ça. Tu devais aller plus haut que ça. Mais l'ennemi, le tyran, a quelque chose, a ton, ton évolution professionnelle en main. Ce soir, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va te restituer cela. Toi, tu devais avoir plusieurs entreprises, plusieurs marchés. Le tyran, ton, tes marchés font partie du butin du tyran. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va te restituer cela. Hey Hein L'Éternel dit, « Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, il va sauver nos biens. » Je voudrais vous rendre mon témoignage. Une il y a quelques années de cela, nous étions en train de prier, et celui qui dirigeait a demandé qu'on parle à la terre. Je vous assure, adorateur, adoratrice, je commençais à taper, au début je priais, et puis un coup je, je commençais à, à taper la terre, à parler à la terre. Je vous assure, je dis, je récupère, qu'est-ce que je vois? J'étais en train de tirer, hein? je vois un gros trou profond. Et c'est comme si je puisais de l'eau avec, euh, euh, au village là, vous voyez, euh, comment on appelle la puisette, ah, je ne sais pas comment on appelle ça. Le petit euh, euh, truc en, en caoutchouc noir avec lequel on, on prend l'eau euh, dans le puits. Je commençais à tirer, ça remontait à la surface, ça remontait, ça remontait. Et qu -ce, quand c'est revenu à la surface, vous savez c'est quoi qui est sorti de ce trou profond? Je ne sais pas si c'est... Un trou dans un autre trou. C'est mon passeport qui est sorti, rempli de boue. Pourtant, chaque année, on prophétise sur moi, tu vas voyager, tu vas faire nana, tout ça là. Mais si ce passeport-là est dans combien de trous là-bas, je vais voyager comment Et Dieu a fait grâce. Ce passeport est sorti. Je l'ai récupéré spirituellement et physiquement. Par la grâce de Dieu, je suis allé, je suis moi aussi, je suis monté dans l'avion. Oh, quelle grâce! Ce document, ce type de transport était retenu par le tyran. Mais ce soir, ces mains qui retiennent là seront cassées, seront brisées, seront réduites à néant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Ce soir, je te dis de te mettre en maillot, je t'ai dit de te mettre en maillot, là où tu te trouves, tu vas te mettre en maillot, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger, le berger donne sa vie pour ses brebis, oui, il a donné sa vie pour ses brebis. Afin que nous, ces brebis, nous ayons la vie. Et que nous soyons dans l'abondance. Que nous soyons dans l'abondance. Pourquoi? Jésus-Christ a donné sa vie. Pour que nous, nous ayons la vie. Et que nous soyons dans l'abondance. Adorateur, adoratrice. Tu es sûr que tu es dans l'abondance comme ça? Tu es sûr que tu es dans l'abondance comme ça? Non. Non. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ça là, c'est ce que nous avons là. Je trouve, ça, je trouve que ce sont des miettes. C'est insignifiant. C'est insignifiant aux yeux de notre Père. Parce que ce qu'il a pour nous, c'est plus grand que ça. C'est plus que ça. Il dit également dans Ésaïe 41, verset 15. Voici. « Je fais de toi un traîneau aigu. »« Tout neuf. »« On n'a pas dit traîneau aigu ancien. »« Non. »« Traîneau aigu. »« Virgule. »« Tout neuf. »« Garni de pointes. Adorateur, tu es garni de pointes ce soir. »« Adoratrice, tu es garni de pointes. Tu es un traîneau aigu. »« Et puis, tout neuf. »« Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. »« C'est pas un vieux truc. » qui ne va pas tailler, qui ne va rien faire. Hein? On va... Non, non, non, non, non. Tu es tout neuf. Tu es sorti de l'usine de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sorti du laboratoire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es gagné de pointe. Tu écraseras. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Oh, tu écraseras. Tu boiras les montagnes. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Hé hey! Ce soir, ah, j'ai dit, il faut te mettre en maillot. Si tu es dans ta maison, mets-toi à terre. Ce soir. Hein? Ça, oh, Jésus, ce soir, on est en maillot. Alléluia. Il dit également dans Joël 2, ça c'est les bonnes nouvelles que je suis en train de vous donner comme ça. Parce que quand on va commencer, c'est 100 à l'heure, on n'aura pas le temps de lire. Joël 2 verset 25 Ton Père Céleste Te dit Toi qui es traîneau aigu tout neuf Qui va écraser Tu vas broyer Tu vas rendre en poudre Tu vas rendre en pâte Il dit Je vous remplacerai les années Qu'on dévorait la sauterelle Regardez les documentaires La sauterelle si la sauterelle descend dans un, les sauterelles descendent dans un champ de je ne sais combien d'hectares, en moins d'une heure de temps, elles vont tout dévorer sur leur passage. L'éternel dit, il va remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Le Gelec, le Azim, le Gazam. Hum, ce soir, on va demander au Seigneur de nous restituer hein, toutes ces années-là. Mais nous allons prendre une position. Hum, Alléluia. Mm Hé -hmm. re baba, ba ba santo ro bobo. Libra bo. Li bra ya ba sintari ba ba ba. Lo ra bra bere ko shikori bo santo ro bobo. bo Jésus au secou. Ra ba ye bre sintari ya baba.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 je dis, adorateur, adoratrice Adorateur, adoratrice Toi tu devais être nommé ministre Ce n'est pas les capacités intellectuelles que tu n'as pas Ce n'est pas les capacités intellectuelles que tu n'as pas Mais il y a quelqu'un Le voleur Il a dérobé ta place pour la donner à un de ses adeptes Oh, ro Tu vas racher. Tu vas racher ce soir. Tu vas arracher ta promotion. Vous êtes dans le travail. Tu te tapes tout le boulot. Mais quand il s'agit, l'heure de la récompense vient. C'est quelqu'un d'autre qui est récompensé à ta place. Je dis ce soir. Tu vas refuser ça. Nous sommes, dans le, euh, nous sommes le premier du euh, sixième mois. Hé! Hey Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le mois de juin doit nous être favorable. Tu vas arracher ce soir ta promotion. Tu vas arracher ce soir tes projets. Tu vas arracher ce soir. L'euro commence à parler. Déclare au voleurs nous allons briser. Arraché comme le déclare le Seigneur. Il dit on doit broyer. On va commencer à broyer tout ça. ça après, maintenant, on va euh, demander au Seigneur on va ré récupérer par la restitution. Alléluia. Tu as volé la santé de, des adorateurs. Tu as volé la santé de quelques adoratrices. Tu as volé la santé de quelques adorateurs. Je dis je suis un traîneau aigu. Oh, ce soir, gagner de pointe, un traîneau aigu tout neuf, gagner de pointe ce soir. Je te pique ce soir, je te pique afin que tu lâches la santé, tu lâches ma santé, tu lâches ma santé, tu lâches ma santé, tu lâches mon voyage, tu lâches mon voyage, tu lâches mon passeport. Eh, hey, je ne connais pas ta situation. Il faut arracher, arracher ton enfantement, arracher. Ton mariage, je dis, ton mari est bloqué quelque part à cause de la sorcellerie. Je dis, dans cette affaire, que tu sois juste ou pas, l'ennemi t'attaque. Arrache, arrache. La Bible déclare que le butin, la capture, oh, le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé La capture faite sur le juste. Il y a une capture qui a été faite sur toi qui est juste. Oui. Toi qui es juste, une capture a été faite sur toi. Le tyran détient tous ces butins qu'il a là. Ta promotion est dedans. Ta promotion est dedans. Ton mariage est dans ce butin, dans ce butin, dans ce gros bagage. Arrache ce soir. Arrache ce soir. Toi qui devais parcourir les nations pour annoncer l'évangile. Je dis, tu ne peux pas bouger. Voilà. Enlève, arrache ce soir. Arrache ce soir. Arrache ce soir, arrache, Jesus, au secours Jésus. Je dis, tu es un traîneau aigu. La Bible dit que tu dois arracher, tu dois écraser. Oh, rapababa, Robrakaya baché, kerebo sintari, re kerebo shakarababa, robrokori baché, kerebo, lori bassakarababa, riba loroko sakaribaba, lori baba, j'arrache mes finances, j'arrache mes finances. Toi qui détiens mes finances dans tes mains, je suis un traîneau euh, neuf, aigu, garni, un traîneau neuf gagné de pointe. La pointe pique, la pointe pèse tes mains, la pointe déchire tes mains, la pointe déchire tes mains. Tu lâches mes finances, tu lâches mes finances, tu lâches mes finances. Je refuse d'être dans la disette à cause de ce que toi, le tyran, tu retiens ma, mes finances. Oh, je suis un traîneau neuf. Garni de pointe, je dis ce traîneau que je suis, pèse tes mains avec les pointes qui sont sur moi, en tant que traîneau je déchire tes paumes, je déchire ta main, je déchire ta main qui retient, je déchire ta main qui retient dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, je bois tes mains, je bois tes mains je bois tes mains, dans le nom de Jésus, tu lâches prise tu lâches prise l'intelligence de mes enfants, tu lâches prise, je casse tes mains je réduis tes mains en morceaux. Je réduis tes doigts au racaché. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est pas ignorance. Longtemps tu m'as assujetti. longtemps tu m'as assujetti. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth qui me fait comprendre ces choses. Au travers de ce message, je déclare ce soir ta défaite, ta défaite, ta défaite. La défaite, je bois tes mains, je bois tes doigts, je les écrase, je les rends miettes, je les rends poudre. C'est parce qu'il y a des os que tes mains peuvent retenir mes, mes finances. C'est parce que tes mains ont des doigts dans lesquels se trouvent des os que tu peux maintenir mon visa. Je dis, c'est parce que dans tes mains, tes mains, il y a des os qui retiennent, qui peuvent tenir. C'est pour cela. Tu retiens la promotion d'un adorateur, tu retiens la promotion d'une adoratrice, tu retiens les entreprises, la pêche, elle devait, cet adorateur, cette adoratrice devait être quelqu'un qui avait 4, 5, plusieurs sociétés. Mais tu retiens, oh ce soir, je dis, je bois tes eaux. je bois les eaux de tes mains, parce que ce sont tes mains qui retiennent, je bois tes eaux. Comme le déclare la parole je déclare tes os ce soir. j'écrase tes os je les broie je les rends patte je les rends néant, ro caché braka ba ba ba lo bro kori baché braka ba ba ba ce kariba ba ba ba ba ba ba ba ba ba so kiri baché o so kiri so kiri baché re bra kayobo Rebra tu libères. J'arrache la santé. J'arrache la santé de tous les adorateurs. J'arrache la santé de toutes les adoratrices. Oh, rakayaba. leur promotion, leur promotion, tu les tiens. Tes mains, en tant que traîneau neuf, gagner de pointe. Je dis, je déchire. Regarde, tes mains sont déchiquetées par les pointes qui sont sur moi en tant que traîneau aigu. Roba Yabababa, baba. Kaya, Lérekesita, le aussi Osi Brakentere, Osi Brakentere, Jesus Rokoshi Brakentere, Rokoshi Se Kiribababa, Se Kiribababa, Se Kiribababa, Oh Shibrakaya, Baba, -ba -ba, en ce, ce premier jour du sixième mois, oh Seigneur Jésus, nous voulons récupérer tout ce que le diable nous a volé parce que euh, ta parole déclare qu'il est venu pour euh, voler, pour détruire, pour engorger. Nous, nous ne serons pas égorgés. Nous refusons d'être détruites. Nos vies refusent d'être. Nous refusons que nos vies soient détruites. L'eau braquée, bo rica baba baba. Son broncoriba chez Kerebosita. Les ricasse et Kereboche. La bracoribosibrakayaba. Librocoriba sa broncante. Les ricas ta corriba. Les ricas ta Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour fatiguer les enfants de Jésus. Rokoriba, basse Keriba, Romba babaye Rokori basse. Sekere Keshita, Sekere Keshita. Roko sabraka, Roko sabraka, Roko sabraka, Roko sabraka. Je dis, je vais sentir que, dans l'atmosphère, que quelqu'un est en train de prier intensément, que quelqu'un est en train de prier intensément. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Ton problème n'est pas le mien. Chacun de nous sait à quel niveau. Oh, oui, il, il est bloqué dans son avancement. C'est la stagnation. Tu tournes en rond. Cela ne vient pas de notre Dieu. Cela ne vient pas de notre Dieu. Tu as ton ministère. Les gens viennent, ils s'en vont. Les gens viennent, ils s'en vont. Cela ne vient pas de notre Dieu. C'est vrai. Il y a des... Le Seigneur... Il y a des... Euh, comment on appelle ça? <coughs> il y a des moments... Oui, le Seigneur, on passe, il nous éprouve. Mais, depuis que tu as commencé... Le ministère, tu es ici, tu es ici, tu es ici. L'Éternel met fin à, à cela ce soir. Parce que tu es juste. Hein? L'ennemi euh, va t'attaquer. Va t'attaquer. Va t'attaquer. Nous refusons ce soir. Oh, par l'autorité qui m'est conférée dans le nom de Jésus. J'ai dit, refuse ce soir. L'autorité t'a été conférée dans, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu devais être à, à, un, un autre ministère ailleurs un autre ministère, tu as appelé à ouvrir des champs de mission ailleurs à l'intérieur du pays et tu as bidon seulement, je dis ce soir, je refuse sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth oh, tu devais être marié les gens viennent ils regardent hein? et puis quelque part, parce qu'il y a une voix qui crie qui continue de crier contre toi, ce soir cette voix, je, je fais tais cette voix à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix se tait à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait un enfant. Et depuis, tu es su un enfant. Tu penses que ça, c'est la volonté de Dieu? Tu penses que ça, c'est la volonté de Dieu? La Bible dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans sa maison. Il n'y a pas de femme stérile dans sa maison. Et pourquoi? Toi, tu es depuis là, su un enfant. Pourquoi depuis là tu es suis un enfant? Il n'y a pas de stérile dans la maison de notre père. Il n'y a pas de dans la maison de notre père. Oh adoratrice, refuse. Arrache ton enfant. Arrache tes enfants. Ils sont dans, la, dans le gouffre là-bas avec l'ennemi. Le tyran les tient. Je dis, il faut briser ses mains ce soir. Il faut briser ses mains. Il faut briser son bras. C'est parce qu'il a bras, la qu il a main qui peut retenir. Il a bras, il a main, il peut retenir. Il faut couper son bras. Coupe son bras ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robra kaya baba Jésus, rocoshikari baba, -ba robrakeye baba, -ba -ba. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu le feu divin, alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine, qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine, qui peut contester avec Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia, nous allons récupérer. Le Seigneur nous restitue. Le Seigneur nous restitue. Le Seigneur nous restitue. J'ai dit ma soeur, va prendre ton mariage. Va prendre ton mariage. Va prendre ton mariage au nom de Jésus. Prends ton mariage au nom de Jésus. Prends ta promotion au nom de Jésus. Prends ta promotion au nom de Jésus. Prends tes sociétés. Prends tes sociétés. Prends tes sociétés société au nom de Jésus. Prends tes sociétés au nom de Jésus. Récupère tes sociétés. Le Seigneur te restitue tes sociétés. Le Seigneur te restitue ta promotion. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Récupère tes marchés. Il te restitue tes marchés que tu as perdus. Il te restitue les marchés que tu as perdus. Ce n'est pas moi qui le déclare. Il a dit dans Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai, je vous remplacerai les années que tu as perdues en tournant en rond sur toi-même, les années que tu as perdues sans promotion, les années que tu as perdues sans évolution, les, les années que tu as perdues sans construire ta maison. » Je dis, le Seigneur te restitue ce soir Ton Dieu te restitue ce soir Ton Dieu te restitue ce soir Ton Dieu te restitue ce soir Ton Dieu te restitue ce soir Il te restitue ton ministère Il te restitue tes biens matériels Qui t'ont été, été volés Spirituellement Il te les restitue Récupère, récupère ce qui t'appartient Récupère ton passeport Récupère, même Prends l'avion pour aller au Bénin tout près Si tu ne peux pas Prends l'avion pour aller au Ghana ici, tu ne peux pas. Je dis de récupérer. Récupère. Récupère. Le Seigneur te restitue. Le Seigneur te restitue. Ré-bra-ka-ye-bo-sibra. ré ka sibra sibra ba yaba Libra Yoko broko shibra sibra kantoro L'okoro-bo-sibre-kere. bro sitari Libroko bra yobo sibra a skin de boroko tikari ba Lekerebo ré kere Roro bro kori baba lori kere boshi braco robo santo lori bre kere boshi pari riba baba c'est fini ce soir c'est fini ce soir travaille pour rien travaille sans récompense c'est fini ce soir tu travailles et tu récupères tu ce qui t'appartient la promotion les bonnes notes ro bre kere boshi braca rabaque robo sinta lire kere seke L'Oribro Koriba Chakaraba. Oh! Tout ce qu'il a pris lui est arraché ce soir. Tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a dévoré, lui est arraché ce soir. Il a tout perdu ce soir. Il a tout perdu ce soir. L'ennemi a tout perdu. Le tyran a tout perdu. Il ne détient plus rien. Il ne détient plus rien. Il ne détient plus rien. Il ne détient plus rien. rien. rien. rien. C'est pour cela. Dans le nom de Jésus, tu vas crier victoire Tu vas crier victoire Tu vas crier victoire Tu vas crier victoire Crie victoire Crie victoire adoratrice Crie victoire Crie victoire Crie victoire adorateur Crie victoire adorateur Crie victoire Victoire Victoire Victoire Victoire Victoire au nom de Jésus Victoire au nom de Jésus Victoire au nom de Jésus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 Victoire, victoire, victoire, victoire alléluia! alléluia, alléluia, alléluia Tout cela ne peut se faire sans une vie de sanctification, sans une vie de pureté. Oh, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia! Victoire au oh, Seigneur, victoire, au oh, Seigneur, victoire Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Adorateur, adoratrice, acclame ta victoire. Acclame ta victoire. Le butin, du tyran lui a été La, le butin du tyran lui a été arraché. Le butin du tyran lui a été arraché. Le butin du tyran lui a été arraché. Le butin du tyran lui a été arraché. C'est pour cela, crie de toute ta force, crie de toute ton âme. Victoire. Victoire. Victoire au nom de Jésus. Victoire. Au nom de Jésus, Victoire, au nom de Jésus, Hosanna, Hosanna au ressuscité, Hosanna, celui qui règne, Hosanna, celui qui vit, Hosanna, celui qui règne, victoire, victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Victoire, Alléluia. Crions, chantant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, oh adorateurs, adoratrices, bien aimé dans le Seigneur, c'est sur cette note glorieuse, majestueuse de notre victoire que je voudrais vous souhaiter une très bonne nuit. Célébrons l'éternel après ce moment, célébrez-le parce que vous, nous, nous avons la victoire, vous avez la victoire, chacune de nous a la victoire adoratrice, chacun de nous, de vous adorateurs, vous avez la victoire dans vos services, partout vous irez, vous avez la victoire, la victoire vous accompagne, Jésus-Christ marche devant vous avec la victoire, eh, eh, eh, eh, soulevons le panneau, eh, brandissons le panneau de la victoire, brandissons le panneau de la victoire, Partout nous irons, partout nous irons. Brandons le, brandissons le panneau de la victoire, Alléluia, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, merci Saint-Esprit, merci Seigneur mon Dieu, pour ce travail majestueux, pour ce travail glorieux que tu as fait, dans la vie des, des adorateurs, dans la vie des adoratrices, gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta bonté, merci pour, pour ton amour, envers chacun de tes enfants que nous sommes, Victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire, gloire. Oh, bonne nuit. Bonne nuit, dormez en paix. Votre santé vous est donnée. Dormez en paix. Vos sociétés, je dis, toi qui avais mis ça sur papier là, il faut faire sortir ça du tiroir. Tu vas commencer. Tu vas commencer. Eh, hey, madame la ministre, commence à te mettre dans les tenues de ministre. Oui. Commence à te mettre dans toi des aides, des allus, des ministres. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là qu'il fait descendre sa bénédiction. C'est là que l'Éternel fait descendre sa bénédiction. Merci Seigneur pour nos bénédictions qui sont sécurisées dans ton sang. Nos bénédictions sont sécurisées dans le sang de l'agneau. Alléluia.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 pour un autre moment puissant et glorieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis bye-bye, sous la puissance, je vous recouvre du sang de Jésus. Dormez, le Seigneur va vous parler, pour certains en songe et d'autres audiblement, il va vous, nous inspirer, les domaines dans lesquels nous devons agir, et pour que son nom soit glorifié. Au revoir, je vous aime, au revoir, je vous aime. Au revoir, je vous aime. Au revoir, je vous aime. À demain. À demain. Allez, dormons avec la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.